Les Ultras, on va faire un spawn ghetto direct. Soitez bonne chance, à ciao Soldats ennemis en approche. Votre objectif principal, c'est d'éliminer toutes les cibles. Je pose une mine à dispersion. Je pose une mine à dispersion. pas me la faire mec il est fluide le jeu maintenant en chat hein. ça fait plaisir de l'avoir comme ça un jeu qui est pas malade qui tourne hein, qui tourne mieux qui est fun très très content de la mise à jour perso je sais pas trop vous Ça, ce redéploiement, c'est incroyable. C'est quelque chose qui est fou. Le site noir il est exceptionnel Mais est-ce que c'est vraiment possible De prendre un site noir Avec un katana Et un sniper Le doute m'envahit. Je me dis que c'est forcément la, la, voie, la voie du shonen les gars Mais je suis pas sûr d'avoir envie de, de passer par cette voie Défi au katana ah, je, je le fais là le défi katana je, je suis dedans, les gars. Il y a quelqu'un qui me fait un move comme ça. Je, je, parle, une autre, je parle une autre langue. C'est un autre niveau de, de kill, ça. Je lui ai tranché le crâne en venant du ciel. La mort du dragon pèlerin. Didier, peut-être qu'il aurait une speed d'intégration ou quoi. Faut combien de coups de katana? Je pense pour tuer quelqu'un, les gars, il faut deux coups de katana. Bonne cible marquée feu à volonté bien sûr trois 3 arrive sur zone frappe imminente tir efficace ah OK les gars donc là dans la théorie on est censé dominer toute la ville. Après là, j'ai vraiment pas l'impression qu'il y ait grand monde. Hein. Il reste 36 personnes. La game, on dirait qu'elle s'est arrêtée. Il y avait vachement de monde au début. En fait, je mise sur le fait que sur toute la ville, il y ait un mec. Bon, écoutez les gars, on va se déplacer. Hein. <rire> Imaginez, vous voyez un taré, vous arrivez dessus comme ça, dans l'ombre. Ah avec le vocal allumé. Yo mec. Ok j'en ai vu un. Hein. are Je vais pas me laisser effrayer par euh, l'autre broc. C'est ça que je vois que je suis à moitié fou les gars. Oh, oh C'est incroyable. Oh je... 3, 2... Shot incroyable par récompensé. Nouvelle zone de sécurité identifiée. Teens in their answers. joue passe joue ça avec moi gros t'as des timings frérot T arrête oh, restez concentré Le bombardier déployé Regardez du terrain Drone explosif en attente de détonation. Menace supprimée. Un véant. Mais je suis derrière le mur Ce sera de la Killcam vous allez tous être effrayés les gars. Regardez. C'est pas vrai, genre j'ai passé le mur et j'ai sprinté les gars, je suis mort 2 de... mètres derrière. Ah j'avais tellement maîtrisé la game. Je suis vert les gars. Je suis vert. Petit game au couteau qui aurait été sympa en vrai. On top 2, c'est pas si mal. On est déçu mais c'est pas si mal. Ah mais les D5 les gars, les D5 ça va être la maladie ce jeu.